C'est quoi Aujourd'hui quand je parle à la caméra comme ça, je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde qui nous écoutent. Mais je sais que juste l'énergie que je suis en train de porter, elle est guérissante. Quand on porte l'amour, on permet aux autres de porter l'amour. Et on vient se guérir à travers tout ça. Et moi, avec le temps, j'ai décidé de, de m'amuser avec ce terme-là. Ce genre de, de personnes-là, j'ai décidé d'appeler ça des anges déguisés en trou du cul. Hein? C'est des gens, des gens qui viennent nous faire réagir, mais qui nous ramènent à la source de qui nous sommes vraiment. Et des anges déguisés en trou du cul, nous en avons tous dans notre vie, qui paraissent être réactifs, mais finalement, ils nous ramènent à la reconnexion de qui nous sommes vraiment pour venir puiser dans les, pro les prochaines ressources qu'on a besoin d'activer. Les plus grands enseignants, souvent, ne sont pas ceux-celles qui enseignent, qui ont le titre d'enseignant. Maintenant, l'amour est toujours la réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir l'humilité de réapprendre à cultiver une vie pleine de sens et de conscience? Et tout ça, ça s'apprend.